Salut les petits cooks, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire pour une nouvelle recette aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien pour vous, que le confinement se passe bien, que vous ne vous ennuyez pas trop. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on va passer tout de suite à la préparation de la recette d'aujourd'hui. Donc recette de quiche au poireau et à l'oignon. Alors, on a besoin d'une pâte et ensuite de la farce. Donc, on va commencer par la pâte. Euh, on a besoin de 250 g de farine, un œuf, 125 g de beurre, deux cuillères à soupe de lait et du sel. Et pour la farce, on a besoin de trois poireaux, trois oignons coupés, euh, une gousse d'ail haché, de la moutarde, 280 ml de lait, trois œufs, trois à quatre portions de fromage type gris du sel, du poivre. Et on passe à la préparation. Donc là, je vais commencer par la farce. Comme ça, je la laisse cuire de côté. Donc dans une poêle, je vais mettre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile vierge. Ensuite, j'ajoute l'oignon. Je verse dessus les poires recoupées, La gousse d'ail hachée. Et enfin, les épices, le sel et le poivre noir, je couvre et je laisse cuire à feu doux, voire à feu moyen, pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, je passe à la préparation de la pâte. Et là, donc, je verse dans un récipient ma farine. J'ajoute le sel. Le sel, il faut compter environ enfin, une demi-cuillère à café de sel à un petit peu plus si vous aimez une pâte bien salée, en fait. Alors, je mélange les, les ingrédients secs et ensuite, je vais verser dessus le beurre. Et avec le bout des doigts, en fait, je vais frotter le beurre et la farine. D'accord Il faut que le beurre s'intègre euh, complètement dans la farine. Donc, je continue de malaxer avec les bouts des doigts pendant 5 minutes environ. Et après, je vais casser l'œuf. Et je vais l'ajouter à ma farine euh, avec deux cuillères à soupe de lait. Je ramasse ma pâte, donc à toujours avec le bout des doigts. Le but n'est pas de pétrir la pâte, mais vraiment de former juste une boule malléable. Et ensuite la réserver, donc la couvrir avec du film transparent et la laisser au frigo pendant environ 10 minutes. Donc la laisser se reposer. Ensuite, on va passer à la préparation euh, du coup de la farce. En tout cas, la suite de la préparation. Je casse mes trois œufs euh, dans un saladier. J'ajoute le lait. Je mélange tout ça. Et j'intègre enfin le fromage Kiri euh, euh, coupé en petits morceaux. Alors, le poireau et euh, l'oignon est maintenant cuit. Du coup, je vais le récupérer, je vais le mettre dans un récipient et je le laisse bien refroidir. On peut ajouter un petit peu de sel au lait et aux œufs, mais ce n'est pas obligatoire si vous n'aimez pas le sel. Et ensuite, on va verser en fait, le mélange de légumes dans le lait. Je passe en fait au façonnage du cou de la pâte et de la quiche. Je récupère un morceau de papier cuisson, donc de la taille environ de votre moule. Et on va poser dessus notre pâte et on va l'étaler. Il faut compter environ 3 à 4 mm maximum d'épaisseur. Donc une fois la pâte étalée, on va la poser sur le moule. On va pincer les côtés. Et piquer la pâte ensuite je vais récupérer environ une cuillère à soupe de moutarde que je vais étaler en fait sur la pâte ça donne un bon goût en fait hein. ça ajoute du goût et ensuite je verse ma préparation donc mon, mon mélange de légumes de lait d'œufs et de fromage euh, sur la pâte et je découpe les rebords en fait je retire la pâte euh, qui, euh, qui ressort en fait euh, qui en trop voilà ça fait une jolie quiche après, bon, facultatif, mais vous pouvez ajouter, décorer votre quiche en ajoutant des olives, des tomates, éventuellement des herbes, ce que vous avez en fait sous la main. Et voilà, donc on enfourne pendant 40 minutes environ à 180-190 degrés. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter et à partager les vidéos. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.